La Région Guadeloupe présente la 7ème édition du Guadeloupe Festival Hommage à Patrick Saint-Éloi. Deux scènes gratuites au moule et à Baïf pour vivre ensemble le plus beau des hommages à Patrick Saint-Éloi. Avec le 6 et le 7 au moule, Tricia Evi, Grupo Compa et Segundo, Luciano, Locans Racine Guinée, Timiki et le Vibrant Hommage à Patrick Saint-Éloi de Frédéric Caracas. Le 10 et le 11 à Baïf, en Monza, La Ronde des Dames, Willy Collon, Kerosene Guest et le show d'Admiralty et ses invités. Le 7e Guadeloupe Festival, hommage à Patrick Saint-Éloi, c'est à vivre gratuitement du 6 au 11 novembre avec la ville du Moule, la ville de Baïf, le conseil départemental et la région Guadeloupe.